Il y a eu beaucoup d'écrits sur la guerre contre l'argent liquide. En un mot, les gouvernements aimeraient se débarrasser de l'argent liquide afin de mieux suivre et contrôler leurs citoyens. Ces dernières années, de nombreux mouvements se sont rapprochés d'une société sans numéraire, allant du plafonnement des retraits au guichet automatique, à la suppression des factures de grande valeur. L'année dernière, la Chine a lancé un programme de pilote yuan numérique et les États-Unis se sont dirigés vers un dollar numérique. Nous avons eu un aperçu de ce qui se passe lorsque les gouvernements restreignent l'accès aux espèces lorsque l'Inde est plongée dans une crise de liquidité après que le gouvernement du pays a adopté une politique de démonétarisation en novembre 2016. C'est déjà assez grave que divers pays explorent des moyens d'évoluer vers l'absence d'argent liquide, mais il existe un scénario encore pire, une monnaie numérique mondiale. L'économiste Thorsten Pollight le compare aux anneaux principaux du classique « Le Seigneur des anneaux » de Tolkien. L'histoire de l'humanité peut être vue sous plusieurs angles. L'un d'eux est de le voir comme une lutte pour le pouvoir et la domination, comme une lutte pour la liberté contre l'oppression, comme une lutte du bien contre le mal. C'est ainsi que Karl Marx, la vu et Ludwig von Mises. Il a jugé qu'il a jugé de même. Mises a écrit L'histoire de l'Occident depuis l'époque de la Grèce jusqu'à la résistance actuelle au socialisme est essentiellement l'histoire de la lutte pour la liberté contre les empiètements des élus. Mais contrairement à Marx, Maïs a reconnu que l'histoire humaine ne suit pas des lois prédéterminées du développement social, mais dépend en fin de compte des idées qui guident l'action humaine. Du point de vue de Maïs, l'histoire humaine peut être comprise comme une bataille de bonnes idées contre de mauvaises idées. Les idées sont bonnes si les actions qu'elles préconisent apportent des résultats bénéfiques pour tous et conduisent les acteurs vers euh, les objectifs souhaités. Dans le même temps, les bonnes idées sont éthiquement justifiables. Elles s'appliquent à tout le monde, n'importe quand et n'importe où, et garantissent que les personnes qui agissent sur elles peuvent survivre. D'autre part, les mauvaises idées conduisent à des actions qui ne profitent pas à tout le monde, qui ne poussent pas tous les acteurs à atteindre leurs objectifs et ou sont contraints à l'éthique. Les bonnes idées sont, par exemple, les personnes qui acceptent le mien et le vôtre ou entrer volontairement dans des relations d'échange les uns avec les autres. Les mauvaises idées sont la coercition, la tromperie, le détournement de fonds, euh, le vol. Les mauvaises idées sont de très mauvaises idées et les idées à travers lesquels celui qui les met en pratique nuit consciemment aux autres. Les idées mauvaises sont par exemple les attaques physiques, le meurtre, la tyrannie. L'idée particulièrement mauvaise de créer un gouvernement mondial, un État mondial, et la création d'une monnaie fiduciaire mondiale unique, contrôlée par les États, ouvrirait la voie à ce résultat. Pour expliquer cela, commençons par l'État tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'État est l'idée de la domination de l'un sur l'autre. C'est ainsi que l'économiste, sociologue et docteur allemand Franz Oppenheimer le voit. L'État est une situation sociale imposée par un groupe d'hommes victorieux à un groupe euh, vaincu, dans le seul but de réguler la domination du groupe vainqueur sur les vaincus et de se protéger contre la révolte de l'intérieur et les attaques de l'extérieur. Cette domination n'avait d'autre but que l'exploitation économique des vaincus par les vainqueurs. Joseph Staline a défini l'état de manière assez similaire. L'état est une machine entre les mains de la classe dirigeante pour réprimer la résistance de ses opposants de classe. L'état moderne du monde occidental n'utilise plus la coercition et la violence aussi manifestement que nombre de ses prédécesseurs. Mais elle est aussi, bien sûr, construite sur la coercition et la violence, s'affirme à travers elle, et surtout, elle vise et divise les sociétés en des classes gouvernantes et des classes de gouvernés. Comment l'État parvient-il à créer, à maintenir une telle société à deux classes de gouvernants et de gouvernés? Pour s'emparer, maintenir et étendre leur pouvoir, L'État séduit ses partisans pour qu'ils fassent le nécessaire, recours à toutes sortes de techniques, la propagande, la carotte et le bâton, la peur, voire la terreur. L'État fait savoir au peuple qu'il est bon, indispensable, inévitable. Cela, sans murmure, l'État, une coexistence civilisée des peuples ne serait pas possible. La plupart des gens succombent à ce genre de propagande et l'État a carte blanche pour infiltrer efficacement toutes les questions économiques et sociétales jardin d'enfants, écoles, universités, transports, médias, santé, retraite, droit, sécurité, argent et crédit, environnement, et gagne ainsi en puissance. L'État récompense ses partisans avec des emplois, des contrats commerciaux et des paiements de transfert. Ceux qui résistent finiront en prison ou perdront leur gag-pain ou même leur vie. L'État répand la peur et la terreur pour rendre les gens obéissants, car les gens qui ont peur sont faciles à contrôler, surtout s'ils ont été amenés à croire que l'État les, les protégera contre tout mal. Dernièrement, les thèmes du changement climatique, du coronavirus, ont été utilisés à des fins alarmistes, principalement par l'État qui les utilise habilement pour accroître sa toute-puissance. Il détruit l'économie et l'emploi, rend de nombreuses personnes financièrement dépendantes, réprime les libertés civiles et entrepreneuriales. Cependant, il est de la plus haute importance pour l'État de gagner la bataille des idées et d'être autorisé pour dire quelles sont les bonnes idées et quelles sont les mauvaises idées.